Sur cette nouvelle série de vidéos spécialement pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette page donc des Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne depuis 2009 et je suis également experte en approche comportementale de l'alimentation. Et donc si je, je, je fais un petit peu ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre euh, ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête aussi surtout euh, et comment ben, finalement vos comportements peuvent influencer votre façon de vous, de vous nourrir et de vous percevoir, de percevoir votre corps. Donc l'objectif vraiment avec ces vidéos, c'est bah, tout simplement de vous aider à faire la paix, à retrouver une paix intérieure. Aujourd'hui, on va parler... Euh, d'amaigrissement, bah, même si j'aime pas trop le terme, mais vous allez comprendre où je vais en venir avec cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer euh, ce qu'il faut faire pour maigrir et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a deux points importants qu'on va voir dans cette vidéo si jamais vous avez des questions, des interrogations, euh, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous ne voyez pas bien au tableau, parce que je vais noter les choses au tableau. Moi je suis quelqu'un de visuel et puis j'aime bien écrire au tableau, ça me rappelle quand je jouais à la maîtresse avec mon frère et ma soeur. Euh, et puis pour vous je trouve ça plus simple et plus clair euh, pour mémoriser les choses dont je vais vous parler si c'est marqué sur le tableau. Donc si jamais euh, voilà, vous ne me voyez pas bien ou quoi ou qu'est-ce n'hésitez pas à me mettre euh, en commentaire de cette vidéo. Et pensez également à mettre votre petit pouce bleu pour que la vidéo soit plus visible. Donc on commence tout de suite avec la chose numéro 1, euh, qui est indispensable si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre du poids, mais on verra plus tard finalement pour être finalement mieux dans votre peau, parce que c'est ça l'objectif euh, qui se cache derrière votre quête d'amaigrissement. Donc la première chose vraiment, c'est le courage. Pourquoi le courage euh, Au-delà du courage, on va aussi surtout parler de confiance. Euh, pourquoi le courage Parce que finalement toutes les femmes qui viennent me voir pour me parler un peu de leur alimentation et qui finalement me demandent de, euh, de les aider, euh, la première chose que je commence à leur dire c'est qu'elles ont énormément de courage. Parce que bien souvent ça fait euh, 30 ans, 40 ans qu'elles ont fait des régimes, qu'elles ont perdu du poids, oui elles en ont repris mais elles ont quand même euh, perdu du poids à la base. Donc, Honnêtement pour faire les régimes qu'elles ont fait, il faut vraiment beaucoup de courage. Personnellement, euh, j'ai jamais fait des régimes aussi restrictifs et je crois que je n'aurais jamais pu le faire parce que rien que de voir le truc ça m'aurait gonflé enfin je, personnellement je me serais c'est pas possible et franchement pour subir et pour faire tout ce qu'elles ont fait et eh ben je peux vous dire qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage donc ne dénigrez pas ça euh, le résultat est, est ce qu'il est mais ça n'empêche qu'à la base il vous a fallu un putain de courage pour euh, entamer un régime euh, aussi restrictif euh, qu'il soit euh, Vraiment, gardez ça en tête parce que vous avez eu du courage, vous en aurez encore. Et au-delà du courage, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, ce qui manque cruellement, c'est la confiance. La confiance en soi. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que, on parle de courage, je parle aussi beaucoup de motivation avec les femmes que j'accompagne. Souvent, elles me disent « oui, je n'arrive pas à tenir ma motivation ». Le problème, c'est pas la motivation. Comme je vous disais, la motivation, vous l'avez eu vous avez eu du courage, vous avez entamé un processus. Finalement, ce qui vous, ce qui vous a fait défaut, alors il y a plein d'autres mécanismes métaboliques entre autres, mais ce qui a fait aussi défaut, c'est que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous n'aviez pas confiance en votre réussite et en votre capacité à réussir. Et ça, ça vaut finalement pour tous les domaines de vie. Là, on va vraiment rester sur le, le, le, le domaine voilà, de la perte de poids, etc. Mais vraiment... Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la solution, vous l'avez en vous. Tout est en vous. Euh, ce n'est pas une solution de, de la voisine, d'un tel qui a perdu 30 kilos. Ouais, ok, sa technique, ça lui convenait. C'était super. Ouais, c'était restrictif, mais ça lui convenait. C'était sa solution à lui. Et vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, finalement, vous avez tout en vous et vous avez tout pour réussir. Avec un soupçon de confiance en soi, un soupçon de courage, un soupçon de motivation, un soupçon d'accompagnement, de soutien, d'aide, vous pouvez y arriver. Et finalement, si ça n'a pas marché, alors oui, peut-être qu'il y avait un manque de confiance en vous, mais très souvent, c'est aussi lié finalement à la méthode, parce que ce n'était pas une méthode pour vous. Alors ça, c'était la première chose. Et du coup, la deuxième chose, quand on veut perdre du poids, quand on veut maigrir, euh, et finalement, la deuxième chose à ne pas faire, pour le coup, hein, parce que j'ai bien mis et ne pas faire euh, c'est de garder la même méthode encore et encore et espérer par ben je ne sais quelle euh, euh, chose magique espérer que en gardant la même méthode en gardant la même façon de faire il y ait des, des, des, des résultats différents si on voit que c'est toujours le même résultat mais qu'on utilise toujours la même méthode à un moment donné il faut se poser et se dire je ne peux pas continuer à espérer à obtenir des résultats différents en ne changeant pas de méthode donc finalement, euh, il va falloir, comme je vous le disais, hein, le problème c'est la méthode aussi surtout, il va falloir que vous changiez de méthode. Et quand je dis changer de méthode, en fait, où est-ce que je veux en venir par tout ça C'est, euh, je vais le mettre en rouge parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment d'arrêter votre putain de contrôle. Parce qu'encore une fois, toutes les femmes qui viennent me voir, là ces derniers temps, j'ai beaucoup de, de personnes, de femmes qui viennent me voir pour m'exposer un peu leur, leur situation personnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et, et très souvent, quand je leur pose la question de, bah, selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre votre, votre objectif Qu'est-ce qui pourrait vous aider à changer l'alimentation On en revient toujours à la même chose. Le contrôle, c'est-à-dire arrêter le sucre, je vais arrêter de grignoter « Je dois supprimer le goûter, ça fait trop euh, »,« Il faut plus que j'aille au resto »,« faut que j'arrête les apéros ». C'est que du contrôle, des interdictions, des frustrations, interdictions, et c'est toujours avec les injonctions, « Il faut que je dois, que je ne dois pas, il faut pas, etc. » Et finalement, ce qui vous a mis euh, dans ce processus, là, ce qu'on appelle le cycle infernal des régimes, ce qui, a, ce qui, ce qui pose problème, c'est parce que vous utilisez donc toujours la même méthode, c'est-à-dire des interdictions, des frustrations et en fait une forme de contrôle sur votre alimentation et au-delà de ça, sur votre vie, sur votre corps, sur plein de choses. Vous êtes en permanence dans le contrôle et c'est ça quand je vous disais que vraiment ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut changer de méthode parce que le contrôle euh, amène toujours plus de contrôle et c'est ce qui amène les frustrations, c'est ce qui amène les craquages et c'est clairement pas la bonne méthode en tout cas pour vous, c'est celle qui ne vous convient pas. Encore une fois, il y a des gens euh, qui pour eux, un régime très restrictif va fonctionner parce que le niveau de contrôle qu'ils vont y associer, ça leur convient tout à fait, ça résonne en eux. Et finalement, ça ne leur pose pas de problème, ils ne l'imaginent même pas comme un contrôle. Donc chacun a un niveau de contrôle différent. Vous ne pouvez pas imposer le même niveau de contrôle à tout le monde. On est tous différents et on ne peut pas imposer les mêmes choses à chacun parce qu'on a des seuils. C'est comme le seuil de perception de la douleur, on a chacun des seuils de perception de douleur différents. Voilà. C'est la même chose pour le contrôle. Et donc, si votre seuil de contrôle il est plutôt à 3, vous ne pouvez pas vous imposer un seuil de contrôle à 8 parce que clairement, ça ne matchera pas. Et inversement, on ne peut pas s'imposer aussi un niveau de contrôle à moins de 3. Mais bon, ça je, je m'égare encore. Alors voilà, j'aime bien parler, donc je vais essayer de recentrer sur le sujet. Donc vraiment, c'est important voilà, que de redéfinir quel est votre bon niveau de contrôle, parce que bien évidemment qu'on contrôle forcément sa vie, ne serait-ce que, bah, je vous donne un exemple, moi, c'est important pour moi de manger équilibré, de manger des produits de saison et locaux le plus possible, même si je sais que je ne peux pas le faire. Tout le temps, et j'ai aussi des envies euh, parfois qui sont complètement contradictoires avec la saison, mais c'est pas grave. Mais pour moi, du coup, c'est une forme de contrôle puisque quand je vais faire mes courses, je vais euh, faire très attention par exemple à la localisation d'où viennent les fruits et les légumes que j'achète. Et s'il y a un légume qui me fait très envie, mais qui vient euh, du fin fond euh, de l'est du monde, euh, je vais pas l'acheter. C'est une forme de contrôle puisque je m'empêche d'acheter ce légume. Mais, je ne le vis pas comme un contrôle, je ne le vis pas comme une contrainte parce que c'est totalement en lien et totalement en accord avec mes valeurs et je suis pleinement alignée avec mon niveau de contrôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aussi dans les accompagnements que je peux faire. C'est vraiment le niveau de contrôle. On fait ce qu'on appelle une échelle de contrôle. C'est important de définir quel est vous, pour vous, vraiment votre niveau de contrôle. Parce que je, si je résume, vraiment la chose numéro une à faire quand on veut perdre du poids, mais... J'aime pas trop ce terme parce que pour moi c'est pas un objectif premier, la perte de poids, mais on peut en rediscuter. Mais vraiment si vous voulez opérer un changement dans votre vie de manière vraiment globale, la première chose c'est de faire un peu d'introspection et de regarder un petit peu tout ce que vous avez fait et de remarquer finalement que vous avez du courage que vous pouvez réussir, que la solution elle est en vous et que du coup la solution, on la cherche ensemble et c'est une solution qui vous convient à vous, qui est à l'intérieur de vous. Vous avez tout pour réussir, il euh, faut juste changer la méthode et arrêter de contrôler plus que son propre niveau de contrôle qui est en adéquation avec ses valeurs, avec soi, à l'intérieur de soi, vraiment sa solution pour soi. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris un petit peu où je voulais en venir sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, euh, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Partagez la vidéo autour de vous pour qu'elle puisse être euh, visible euh, par d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de regarder cette vidéo pour vraiment se, se rebooster et, et, et, et se dire que bah, tout est possible et que vous pouvez y arriver. Vous pouvez changer d'alimentation, vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer votre perception de l'alimentation et vous pouvez vous aimer. Vous pouvez vous aimer pour ce que vous êtes. Vraiment, c'est le message que je veux vous faire passer. Euh, si jamais vous me regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge en dessous euh, pour vous abonner. Comme ça, vous aurez euh, les notifications pour les prochaines vidéos puisqu'il y aura d'autres vidéos sur le thème de, voilà, de, de, de la paix avec son corps et la nourriture. Hein. Ça va être euh, plusieurs vidéos là sur les prochains jours. Et justement, dans le cadre de ces euh, 15 jours spéciaux, euh, je vous offre 30 minutes de coaching offert. C'est une séance découverte, on discute ensemble euh, bah, de votre situation personnelle et moi je peux vous donner des conseils euh, personnalisés directement par téléphone. Donc profitez de cette offre-là, de ces 30 minutes de coaching offerts. Si ça vous intéresse, euh, dites-le moi déjà dans les commentaires et comme ça je prendrai contact avec vous et comme ça on échangera nos numéros de téléphone et nos disponibilités pour pouvoir s'appeler. La seule condition, c'est que vous soyez vraiment prête à changer, que vous soyez vraiment motivée et surtout que euh, vous soyez en accord avec euh, ma façon de travailler, mon discours, que vraiment ça résonne en vous et que vraiment que ça vous parle. Il faut vraiment que ma façon de travailler vous parle parce que euh, l'idée c'est de travailler ensemble, hein, vraiment main dans la main et pas l'une contre l'autre parce que ce serait aussi une forme de contrôle finalement. Voilà. Eh bien j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, je vous dis à bientôt, dans quelques jours pour les prochaines. Et n'oubliez pas donc de liker et partager la vidéo autour de vous pour en faire profiter d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Allez je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Salut salut